Bonjour, moi c'est Arthur, expert Société Générale Assurance. Aujourd'hui, dans Parlons Assurance, je vais vous expliquer ce qu'est l'assurance habitation. Parce que votre logement, ça n'est pas juste quatre murs. Parce que vous y vivez, vous vous y sentez bien, vous en prenez soin. Il est essentiel de le protéger. Et à qui ça n'est jamais arrivé de perdre ses clés ou de subir une fuite d'eau Pour faire face à ces risques, mais aussi aux incendies, catastrophes naturelles ou même vols, il est nécessaire de souscrire une assurance habitation. Elle vous permet à la fois de couvrir les frais liés à votre logement, mais aussi de prendre en charge les dommages accidentels causés aux habitations voisines, comme après un dégât des eaux. Sachez que l'assurance habitation est obligatoire, que vous soyez locataire ou propriétaire. Pour cela, nous vous proposons trois formules sur mesure, avec des options qui s'adaptent à tous vos besoins. Vous pouvez même protéger vos piscines et jardins si vous avez la chance d'en avoir, tout comme vos vélos ou instruments de musique pour les sportifs et les mélomanes. Au quotidien, nos équipes sont disponibles pour répondre à vos questions, pour déclarer votre sinistre ou modifier votre contrat. En cas d'urgence, votre partenaire Mondial Assistance vous vient en aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils assurent l'intervention d'un plombier, le relogement en cas d'incendie et l'ouverture de votre serrure en cas de perte de clé. Vous pouvez ensuite suivre votre sinistre dans un espace dédié en ligne. Et en complément de votre assurance habitation, vous avez la possibilité d'installer un système d'alarme et de surveillance à distance avec notre partenaire Omiris. Enfin, souscrire à une assurance habitation auprès de sa banque comporte de nombreux avantages. Vous bénéficiez d'une relation de confiance, de tarifs plus avantageux, ainsi que du plus tranquillité bancaire. Avec ce plus tranquillité, nous vous remboursons jusqu'à 12 mensualités en cas de sinistre lourd. Et c'est très simple Assurez votre habitation en ligne en quelques minutes sur nos trois réseaux bancaires, Société Générale, Boursorama et Crédit du Nord. Il vous reste des questions Contactez nos conseillers bancaires.